Bonjour à toutes et à tous. Euh, bonne journée internationale du thé, c'est euh, le 20 et 21 mai euh, cette année. Troisième journée internationale du thé, donc en 2022. Voici un petit message de, de France pour euh, tous ceux qui nous écoutent au niveau international. J'ai fait le même message en anglais également, donc euh, vous pourrez le, le voir sur cette chaîne. Euh, donc là, en fait, la France, à l'intérieur du continent européen, est un consommateur et un importateur plutôt modeste de thé. Euh, quelques, voilà, on consomme à peu près deux fois moins de thé que les Allemands et sept fois moins que les Britanniques. Mais en fait, la, la particularité de la France, c'est qu'on on importe et on consomme du thé d'assez haute qualité. En fait. On a une... Euh, on, a, voilà des, des amateurs de, de ce thé de, de grande qualité. Euh, la situation sanitaire euh, en 2020-2021 n'a pas trop affecté le, la consommation et l'importation de thé qui est, qui est resté stable et euh, on a même eu en fait des, des producteurs, euh, des agriculteurs qui ont planté des théiers euh, en France métropolitaine, en Bretagne, en Normandie, ailleurs. Euh, dans l'espoir, euh, effectivement, d'avoir du, du, du thé de, de qualité dans les prochaines années. Euh, on avait déjà du thé en France, hein, mais en Outre-mer, à La Réunion, depuis les années 60, et il y avait plusieurs centaines d'hectares de thé. Bon, malheureusement, euh, pour des raisons économiques et pratiques, ça s'est fortement réduit, mais on a toujours un producteur de thé qui euh, produit un excellent thé vert et thé blanc euh, à La Réunion. Voilà, j'ai eu la chance de pouvoir... Euh, goûter et acheter un peu de, de ce thé. Euh, la, donc la, la connaissance en fait du thé euh, est en train de, de se développer en France. Vous savez que les Français apprécient euh, tout ce qui est produit avec soin, euh, la variété des goûts, la subtilité des, des goûts euh, euh, et des saveurs. Et, euh, et cette culture, euh, bon, qui, est déjà, qui était déjà très répandue en Asie de l'Est, est en train de, de, de se développer en France. Euh, mais bon, les, les, les, les consommateurs français sont aussi très sensibles au respect de l'environnement et des producteurs, des conditions sociales. Euh, et c'est pourquoi beaucoup du, du thé de qualité euh, est, est finalement labellisé commerce équitable, que ce soit par ce label ou par ce label. Voilà. Euh, ou d'autres labels encore. Mais bon, la certification... Euh, on voit que c'est une chose qui, voilà, dont les effets ne sont, sont pas toujours euh, immédiatement visibles ou, ou compréhensibles par le consommateur. Donc euh, ce qui est important aussi, c'est que ces marques qui achètent directement euh, du thé euh, dans les pays producteurs, parce qu'en France on va produire des quantités mais qui sont, qui sont très petites, donc on, on parle essentiellement en fait, de, encore de produits d'Asie ou d'Afrique de l'Est, euh, L'important est que ces marques, en fait, euh, connaissent les conditions sociales, s'en préoccupent et euh, contribuent à les faire évoluer aussi en, en donnant un prix plus intéressant au, au, aux producteurs. Euh, J'ai observé qu'un certain nombre de, de marques euh, sont apparues au cours des dernières années, de marques de thé. Alors, il y en a quelques-unes qui, qui réimportent du thé, en fait... Euh, de gros importateurs qui sont principalement en Allemagne, mais il y en a d'autres qui, euh, qui créent des filières directes, euh, parfois avec le euh, pays d'origine de ces personnes, Vietnam, Chine, Inde, etc., euh, ou, euh, ou par connaissance de, de, de ces pays. Et euh, donc ça, ça prouve un peu l'intérêt croissant pour des thés d'origine et de qualité. Euh, voilà, donc je pense que ce... ce cette préoccupation du respect euh, de l'environnement et des producteurs euh, est, est toujours euh, présente, et euh, c'est quelque chose d'important dans le thé euh, qui, qui, voilà, euh, qui connaît aujourd'hui un petit peu un tournant euh, dans ses modes de production et, euh, et dans son image. Donc euh, voilà. Donc je vous souhaite un, un très bon euh, jour, une très bonne journée internationale du thé, troisième journée internationale du thé, et euh, un bon week-end à tous.